rubrique rubriques au secret d'une œuvre musicale. Ce soir, c'est l'une des plus jouées au monde qui va nous intéresser. Le boléro de Ravel et sa rythmique enivante et entêtante, une composition qui, vous allez voir, pourrait alimenter à elle seule un livre d'anecdotes. Parmi elles, savez-vous que George Lucas pensa en faire le thème de Star Wars La suite avec Laurent Hakim et Frédéric bazir